L'événement Mondorissime, c'est un rassemblement qui, qui a pour objectif la découverte et le perfectionnement des activités de montagne. Et ça leur permet aussi de découvrir une, une région qui est souvent oubliée en alpinisme, qui a quand même de, des facettes intéressantes. Le, la ville du Montdor, une ville thermale d'ailleurs, avec sa petite sœur La Bourboule, sur la, sur la rivière Dordogne, sont donc situées dans ce massif, Enfoncé un peu au cœur du massif. D'un côté, sur le lac du Guéry, nous avons le, le, le puits Gros. À, à l'est, le, le, le pic de, le roc de Cuseau. De l'autre côté, le puits Redon, etc. Et tout au fond de la vallée, le bloc Sancy lui-même. On propose des ateliers avec notamment de la cascade de glace cette année. Un parcours d'arête, de la progression en couloir, De la recherche de victimes d'avalanches avec le peloton de gendarmerie du Mont d'Or. Et puis après, bah, on a glissé sur cascade de glace. Donc euh, bah, pour nous, c'était vraiment une première. Quoi, donc euh, complètement différent de l'escalade qu'on pratique euh, d'habitude en, en termes de technique. Quoi, et, euh... Donc il a fallu qu'on revoie nos, nos bases. <rire> J'essaye de planter mes piolets un peu haut, pour avoir un peu de force après avec mes bras pour me tirer pour assurer mes pieds, voilà, un peu comme je peux quoi. Et les pieds, comment tu fais Alors on m'a dit, la pointe, les pieds bien plantés talons vers le bas. Ah bah voilà, parfait ah, Je crois que c'est ce qu'on m'a dit. Ah faut taper là, c'est génial, moi j'aime bien bourriner un peu là, ça c'est chouette. Ah est, la glace c'est bonne là, c'est du bon sorbet, ça encre bien, nickel C'est la première fois que je faisais une arête. enfin si j'en ai, euh, ai fait presque euh, la totalité hier dans les mauvaises conditions, on nous a sorti du coup euh, avant la fin, et, euh, et bien, ce matin du coup j'avais envie de remettre ça parce que euh, ça me manquait, enfin voilà, j'étais restée sur ma fin, il fallait que je termine quoi. L'encadrement donc euh, ben, au top hein, comme, comme je, je disais, donc des gens professionnels, euh, souriants, euh, motivés et puis qui envie de partager quoi, et ouverts à, à la discussion et donc euh, on a rencontré euh, on a rencontré des gens merveilleux. Quoi. Ils sont bien, ils sont volontaires, ils, sont, ils ont travaillé techniquement ce matin où ils ont fait pas mal de conversions. Donc euh, sinon euh, ils sont très sympathiques, c'est ouais, un groupe dynamique. Les conversions, ce pas encore euh, complètement acquis, mais ça va venir. On a 160 participants sur le week-end, donc euh, très gros rassemblement cette année. qui viennent de toute la France, donc que ce soit de Bretagne, euh, de la région parisienne, donc Vincennes, Poissy. On a des gens de Clermont et de l'Auvergne en général. Euh, et un peu plus du sud avec euh, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, les pays de la Loire, bien représentés aussi. Ça va Ça va, Micah